Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler des faux prophètes, comment les débusquer et il faut savoir que sur internet je ne fais confiance qu'à des messages du ciel je vous, je vous mets tous les liens, je vous ai mis toutes les références soit dans la description de la vidéo soit vous aurez ce, ce, ce document euh, en téléchargement via un lien Dropbox et absolument euh, tous les autres euh, messagers euh, qui viennent d'autres sites me sont suspects. Donc voilà, bon entendeur, euh, que ce soit John Leary, euh, Enoch, euh, Maria de la Divine Miséricorde, Notre Dame de Trevignano, euh, etc., etc. Donc il euh, y a trois, enfin euh, il y a cinq arguments. Donc, ceux qui prétendent que la communion dans la main est sacrilège, c'est faux. Ceux qui prétendent que le pape François est le faux prophète, c'est faux. Euh euh, effectivement, les prophètes de malheur euh, sont des faux prophètes. Et euh, ceux qui proposent des superstitions. Donc, on va voir ça en détail. Donc, ceux qui prétendent que la communion dans la main est sacrilège c'est faux, car en, en, en réalité le magistère recommande la forme traditionnelle, c'est-à-dire communier euh, sur les lèvres et à genoux si possible, mais euh, elle autorise la communion dans la main. Il faut se référer euh, à l'instruction mémoriale domini de 1969 de la Sacrée Congrégation pour le culte divin. Alors je vous ai mis un petit extrait, euh, je ne vais pas tout lire parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais euh, les deux manières de communier peuvent coexister sans difficulté dans la même action liturgique. Voilà, je vous ai mis le lien vers, le, vers ce fame, cette fameuse instruction euh, mémoriale et de domini. Deuxième argument, pour débusquer les, les faux prophètes, ceux qui prétendent que le pape François est le faux prophète, c'est faux, euh, car le, le faux prophète euh, détruira euh, l'Église ouvertement et de manière très violente. Euh, on peut parler de fermeture des Églises, d'invalidation de l'Eucharistie, euh, mariage des prêtres, ordination des femmes, théorie New Age, euh, qu'il n'y a plus de notion de péché mortel, etc. Donc là, je vous ai mis un message de Notre Seigneur du 3 mai euh, 2020 euh, sur le site euh, « Message du Ciel ». Euh, donc voilà, euh, le Christ parle de « mon pape » François. Donc c'est son pape, c'est un pape, euh, qui, certes qui, qui fait des erreurs, qui commet des erreurs, comme tout le monde, qui fait des, des choses euh, très surprenantes, mais euh, c'est le pape du Christ. Euh, voilà, il faut rester humblement dans l'unité derrière le pape. La barre de pierre est toujours à flot, comme nous dit le Christ. Le pape, mon vicaire, est le pasteur visible de mes brebis, et chacun de mes enfants a pour mission de l'accompagner de sa prière et de le soutenir de son amour dans la lourde charge que je lui ai confiée. » Voilà, je vous ai mis tous les liens, hein. je, vous, je vous laisserai lire tout ça, à tête reposée, euh, les messages, etc. Euh, vous aurez ça dans la description et, et en lien de téléchargement. Et, euh, et Maya de la vie Miséricorde aussi est un faux prophète, vu qu'elle dit que le que le pape François est un faux prophète, c'est faux. Euh, donc il y a les prophètes de malheur aussi, Donc là, je, je, par, je parle de Notre-Dame de Trevillano, etc. L'Esprit-Saint est un esprit de paix et non de terreur. Et Donc cessons de perdre notre précieux temps euh, en nous abreuvant de prophéties apocalyptiques. Et je, et je parle aussi de Luz de Maria. Pour moi, tout ça est une perte de temps. Comme le dit saint Paul dans son message du 5 juin 2022, tout ce qui compte, c'est que vous soyez prêt à affronter l'adversité et que votre âme soit en état de grâce pour faire face à n'importe quelle situation et à n'importe quel moment difficile, même votre propre mort. Donc là, je vous ai mis un autre extrait de ce message. Voilà, à propos des, des prophéties catastrophistes. L'Esprit Saint n'a pas pour rôle de vous effrayer en vous annonçant des catastrophes. Il vient plutôt vous apporter la paix du Seigneur Jésus et vous rappeler tout ce qu'il vous a dit, c'est-à-dire avoir confiance dans son amour en toutes circonstances, rester fidèle à l'enseignement transmis par son Église, dont il est à la tête et dont vous êtes les membres, et être parfait comme le Père du Ciel est parfait, c'est-à-dire suivre dans la foi, qui agit à travers la charité, un chemin de sainteté, c'est-à-dire d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi, euh, en dernier, mais euh, qui n'est pas négligeable. Donc, « Laissez-vous nourrir et enrichir par les sept dons de l'Esprit, que le Père Tout-Puissant a mis à la disposition de l'Église pour la sanctifier en permanence. » Vous serez alors en mesure d'affronter n'importe quelle épreuve et n'importe quelle privation avec la plus grande sérénité et la plus grande paix, celle que donne la confiance placée dans le Seigneur Jésus et l'abandon dans la foi. Peu importe donc la date de vos tribulations à venir, qu'elles soient proches ou éloignées dans le temps, tout ce qui compte c'est que vous soyez prêt à affronter l'adversité et que votre âme soit en état de grâce pour faire face à n'importe quelle situation et à n'importe quel moment difficile, même votre propre mort. Voilà, c est, c est... Euh, je pense que, euh, que, que s'intéresser aux prophéties catastrophistes euh, nous fait perdre du temps. Tout ce qui compte, c'est d'être en état de grâce et de se sanctifier euh, du mieux qu'on peut. Et enfin, euh, dernier argument contre les faux prophètes, ceux qui proposent des superstitions. Donc là, message du ciel du 1er mai 2022, donc c'est sur le site lesmessagesduciel.com. Si vous ne vous munissez pas de telle ou telle médaille, de telle ou tel cierge béni, euh, si vous ne récitez pas tant de fois telle ou telle prière, ne faites pas tant de fois le signe de croix, si vous ne faites pas tel ou, type, tel, tel, ou tel type de provision alimentaire au-delà de ce qui exige la prudence en ces temps de troubles, etc., vous n'échapperez point au désastre et au châtiment. Ces propos stupides... « Ne sont que des paroles de scribes et de pharisiens, cela même qu'un invectivé Jésus lorsqu'il était sur ces terres, ne les écoutait pas. » Donc voilà, les, les, les, les dévotions à Sainte gertrude pour sauver euh, sa famille ou quoi que ce soit, ou, ou des bouts de papier euh, pour protéger sa maison, ou euh, enfin, dire des prières pour euh, sauver euh, mille âmes, ou, euh, ou euh, terrasser 50 000 démons, ou... Euh, ou je ne sais pas. Euh... Voilà, tout ça, c'est de la superstition et c'est stupide. Euh, en vérité, cher frère, la meilleure arme dont vous puissiez concrètement disposer aujourd'hui est votre sainteté personnelle, obtenue grâce à la pratique de la charité, de la prière, de la lecture des Saintes Écritures, de la méditation, des psaumes, du chapelet ou du chemin de croix. Vous devez aussi vous efforcer de souvent recevoir le sacrement du pardon qui vous permet d'accéder dignement à la communion et d'écouter dans le recueillement de votre âme contrite la voix de notre Seigneur Jésus, qui vous donne sa paix. La paix soit avec vous. Voilà, donc je vous laisse ce document en téléchargement. Euh, je vais essayer de le, le caser dans la description de la vidéo, avec tous les liens, pour euh, que vous puissiez voir ça être posé, euh, approfondir. Et moi, je vais essayer de faire une vidéo euh, sur, le sur, sur le survivalisme, car il faut quand même se préparer. Euh, certes, là, j'insiste sur, sur la préparation spirituelle, mais il y a aussi quand même euh, un minimum de préparation euh, matérielle euh, voilà, euh, à connaître. A bientôt pour une prochaine vidéo.